Fanny. Euh, on est là pour parler des moyens pour faciliter l'usage du vélo au quotidien. Alors, une première, euh, une première proposition oui, alors on a une première proposition très concrète qui est notamment en fait d'augmenter le nombre de parkings et d'attaches vélos à des endroits assez stratégiques pour permettre le développement de l'utilisation de ce moyen de transport. C'est notamment aux arrêts de tram pour permettre un transport multimodal et aussi près des commerces de proximité pour faire en sorte que les habitants et les habitantes puissent facilement se rendre sur ces lieux là et aussi contribuer à la dynamique de la vie de quartier. Très bien. Il euh, y a une offre de location de longue durée, notamment pour des vélos à assistance électrique aujourd'hui, par Biclou. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette politique bah, je pense que c'est un bon pas, par contre on commence déjà à en toucher un peu les limites. Initialement il y en avait 5000 qui étaient prévus de mise en circulation et aujourd'hui on constate qu'il n'y en a que 2000 et on se rend compte que ce n'est pas suffisant, qu'il y a une vraie demande et du coup en fait ce retrait questionne et c'est vrai que nous du coup on aimerait davantage augmenter cette, cette offre là qui répond à une réelle attente des Nantais et des Nantaises. Oui, on nous disait hein, que des personnes qui font une demande aujourd'hui mm -hmm. sont sur une liste d'attente jusque septembre alors qu'apparemment les associations de cyclistes disaient qu'il y aurait une, une très forte demande. Mmh. Euh, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux ateliers de réparation de vélos bah, L'idée, justement, c'est d'encourager ces démarches-là, parce que c'est pareil, ça répond encore une fois à un réel besoin. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent sur l'ensemble du territoire nantais dans cette initiative-là. Et en plus, c'est des personnes donc, qui sont passionnées, qui ont une réelle expertise et qui ont plus l'envie de partager cette expertise-là. Donc l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là pour faire en sorte que ça se développe et que ce soit accessible à tous, pas seulement en centre-ville comme on peut le constater aujourd'hui. On arrive vraiment à avoir des ateliers de réparation partout sur le territoire pour que tout le monde puisse aller réparer facilement et apprendre aussi à, à réparer. réparer son, son vélo. C'est ça. Euh, Biclou euh, prend une part assez importante hein, de la politique vélo mmh. à Nantes. Qu'est-ce qu'on qu qu pense de Bico bah C'est vrai que, comme tu le soulignes, ça a une place importante en termes de budget que de visibilité. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous pu voir des campagnes de pub pour Déco. Et là, l'idée, en fait, c'est de questionner ça pour voir si c'est réellement pertinent, voir si on pourrait peut-être le faire différemment. Et pour ça, on a bien sûr besoin d'experts de, et de professionnels de ce secteur-là. Donc, ce ne serait pas de mener ça de front seul, ce serait bien sûr d'y associer bah, les associations de, de cyclistes, de réparation, les professionnels et l'ensemble de la dynamique qui se crée autour de, de la communauté cycliste et voir si on peut peut-être faire les choses différemment. L'idée c'est d'initier un audit, Vraiment, mmh. entre euh, Nantes Métropole et la ville de Nantes et en y associant euh, des associations et des membres de la communauté cycliste mmh. pour voir si l'offre est pertinente, si ça qui fonctionne vrai. et comment est-ce qu'on peut améliorer. Et aussi questionner le fait que cette délégation aille un acteur Primèche. privé tel que JC Deco. Oui, avoir une vraie transparence en fait sur les chiffres aussi. Et comment est-ce qu'on peut encourager les gens à prendre leur vélo Alors là, il y a plusieurs idées qui ont émergé, il y en a une qui ressort beaucoup et qui va aussi dans une nouvelle dynamique de réappropriation et de comment dire de dynamique de quartier et là, il y a une idée qui peut paraître assez simple et qui pourtant pourrait bien fonctionner ce serait de faire un, un week-end vélo par quartier et faire en sorte que ce week-end là change de quartier chaque semaine ou chaque deux semaines après c'est à étudier et ça permettrait en fait d'avoir une approche ludique du vélo se permettrait aussi de découvrir son quartier différemment même pour des nouveaux arrivants ça peut être un vrai outil d'inclusion sociale et en plus ça permettrait pour des gens qui peut-être ne se sentent pas en sécurité sur un vélo puisque c'est quand même le sentiment de plus de 30% des Nantais, d'avoir une première approche en groupe et en plus de découvrir du coup peut-être des recoins un peu cachés de leur quartier. Voilà, donc un quartier nantais, il n'y aurait pas de circulation de voiture mais il y aurait une fête autour du, du vélo, vélo. Euh, pour encourager les gens à prendre pour la première fois peut-être euh, un vélo en ville. Voilà, et bien merci beaucoup et on continue avec moi you